Bienvenue dans notre vidéo de présentation du projet DIESOS. Je m'appelle Ulysse Roslet, je suis professeur en digitalisation des organisations à la haute école de gestion ARC. Et je fais partie d'une équipe qui comprend Agnès Gelbert-Miermont, Thierry Jacot, Cédric Gaspo et moi-même. Je m'appelle Thierry Jacot, je suis enseignant à la haute école ARC de conservation-restauration où j'enseigne la conservation préventive. Et j'ai également une activité de consultant dans le domaine de la conservation préventive du patrimoine. Alors le projet Diesos consiste en un dispositif qui va regrouper un certain nombre de processus qui ont pour objectif de suivre, de documenter la prise en charge de biens culturels qui ont subi des dommages liés à une situation extraordinaire. Diezos souhaite répondre à une utilisation de tout type d'institutions patrimoniales, aussi bien des musées que des centres d'archives, que des bibliothèques, voire même des collections privées. L'idée, c'est d'être suffisamment large pour pouvoir intégrer une diversité de patrimoine de taille d'institutions également et de connaissances sur ces objets. Alors, les menaces sont de plusieurs ordres. Elles peuvent venir de l'extérieur, euh, soit être météorologiques ou liées à une inondation. Elles peuvent également être liées à des situations accidentelles ou de défaillance euh, euh, technique. Et puis provoquer, euh, par exemple, des incendies euh, qui ont une portée, une conséquence euh, dramatique euh, sur euh, évidemment les collections qui sont conservées. On peut aussi avoir des situations... Euh, Peut-être moins extrêmes, qui sont liés à une déficience de, de gestion courante, euh, notamment lors de la mise en réserve de fonds qui euh, qui sont peu utilisés et dont on connaît en fait finalement assez peu le contenu. Alors, il y a évidemment comme conséquence des dommages directs qui sont liés à la situation. Euh, extraordinaire, ou la, le, le sinistre, en fait. Mais il y a également euh, des dommages qui peuvent survenir lors de la prise en charge euh, des objets, avec euh, assez couramment, finalement, des risques de perte, de dissociation entre les informations propres à la localisation de ces objets, à leur état, et puis eux-mêmes, perdus, en quelque sorte, dans un processus de mouvement de sauvetage. Et euh, on a des occasions de, de diviser, en fait, certains fonds, poursuivre des filières de traitement euh, adaptées. Et là, à chaque occasion, euh, la, le risque finalement d'avoir de, de, de la difficulté à réintégrer ensuite euh, ces différentes pièces euh, est bien réel. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de processus qui sont toujours présents lors d'un sauvetage, quel que soit finalement à la fois la nature euh, du patrimoine et de l'institution, c'est des passages obligés d'évacuation, de tri, et que peu importe finalement euh, le contexte patrimonial, on va passer par ces euh, différentes étapes. Donc les intervenants qui, qui, qui vont participer à, à ce sauvetage, évidemment, n'ont pas tous les mêmes compétences, mais vont tous, d'une certaine manière, jouer un rôle plus ou moins proactif dans la prise en charge et euh, la stabilisation des, des objets qui ont subi ces, ces, ce sinistre. L'idée, c'est vraiment de, de ne pas perdre finalement les informations qui vont être récoltées tout au long du processus ou des processus, et notamment renseigner les informations propres au traitement, à l'état des objets, et puis également, et ça c'est très important, à leur position, à leur localisation tout au long du processus qui peut, qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et parfois plusieurs mois. À l'Institut de Digitalisation des Organisations, euh, nous utilisons des méthodes d'analyse des besoins et des processus qui sont centrés sur les personnes pour créer des nouvelles solutions. Pour ça, nous avons les compétences pour proposer des processus efficaces et développer des applications de support performantes pour gérer des problématiques métiers complexes. Pour assurer leur mission de conservation du patrimoine qui est sous leur garde, les institutions ont besoin de solutions pour gérer au mieux ces situations. Notre réponse à ce problème, c'est de développer un dispositif intégré qui va combiner des processus de gestion standardisés pour le suivi des objets, qui soit applicable dans tout type d'institutions patrimoniales et culturelles, et qui soit reconnu au niveau national, voire international. Tout ça avec une application informatique liée au processus, qui soit efficace, simple d'utilisation, robuste et économique à mettre en œuvre et qui permettent d'enregistrer et de documenter l'ensemble des mouvements lors du déplacement massif d'objets ou lors de la manipulation d'objets en situation d'urgence. Dans le cadre du système DIAZOS, le but c'est de se concentrer sur le pilotage du sauvetage ou du déplacement des collections et sur la traçabilité et le suivi logistique des objets depuis leur évacuation jusqu'à leur réintégration. Pour mieux comprendre comment approcher le problème de suivi des objets en situation extraordinaire, nous avons conduit une première étude en 2021 et durant cette étude, nous avons collaboré avec cette institution d'importance nationale et une experte en conservation préventive. À partir d'un travail d'interview avec chaque institution, nous avons pu identifier les besoins métiers communs aux différentes institutions. Sur cette base, ça nous a permis de créer des processus pour le pilotage du sinistre et la gestion des objets qui sont basés sur les meilleures pratiques et qui sont compatibles avec les besoins du terrain. Et d'autre part, cela nous a permis de créer une maquette d'applications informatiques qui démontre comment pourrait fonctionner un tel système et comment ces processus peuvent s'appliquer concrètement au sauvetage des collections. Nous avons impliqué nos partenaires de terrain dans un workshop durant lequel nous avons discuté des processus et de la maquette d'applications, ce qui nous a permis d'évaluer la pertinence de nos solutions et de déterminer des adaptations possibles. Alors la première étape du projet a permis finalement d'identifier très précisément ces différents processus euh, que les objets vont suivre, qu'on va appliquer pour, pour ce sauvetage, mais également de définir les besoins des utilisateurs. Et ça, ça a été assez central. Grâce à nos partenaires, on a pu comprendre finalement euh, de quoi a besoin chaque interlocuteur et comment il va interagir sur, sur la, le processus de sauvetage. Ça a permis finalement d'élaborer un cahier des charges qui euh, synthétise, développe même d'une certaine manière, l'ensemble de ces besoins, qui va jusqu'à la détermination des fonctionnalités euh, qu'on peut attendre d'un dispositif pour que vraiment il soit un soutien, tant sur euh, le pilotage de, des opérations que sur la traçabilité et la documentation finalement individuelle des objets euh, au cours de leur parcours on a pu identifier cinq processus principaux qui vont permettre de modéliser les actions des différents acteurs durant le sauvetage de biens culturels. Pour chacun de ces processus, on a développé une liste de besoins et déterminé les différents rôles concernés. Au niveau le plus général, il y a deux processus qui sont reliés au pilotage du sauvetage. Ça va être l'évaluation du sinistre et la gestion du sauvetage. Donc l'évaluation du sinistre s'est déclenchée par une alerte des services d'intervention, par exemple. Ce processus, il vise à évaluer la nature et l'ampleur du sinistre pour organiser et lancer l'évacuation des collections impactées. Le processus de gestion du sauvetage, quant à lui, il couvre la gestion opérationnelle du sauvetage. Ce processus de gestion, il va s'exécuter en continu tout au long d'un sauvetage. Avec le système DIAZOS, on va pouvoir définir les zones de provenance des objets, définir les postes de traitement et les filières de stabilisation et suivre la progression du sauvetage. Une fois que les objets euh, commencent à être évacués des décombres, on doit assurer leur suivi. Et ce suivi, il est assuré par un ensemble de quatre processus qui correspondent aux étapes principales que va suivre chaque objet durant le sauvetage, c'est-à-dire la collecte, le tri, la stabilisation et la réintégration. Le premier des processus de suivi, c'est-à-dire le processus de collecte, il vise à assurer la réception, l'identification et une première documentation de chaque objet évacué. Donc tous les objets évacués vont recevoir un numéro de sauvetage unique qui permet de les identifier de manière univoque durant tout le sauvetage. Et les objets qui sont reconnus comme prioritaires sont identifiés comme tels pour recevoir des traitements adaptés. Une fois que les objets ont été collectés, ils passent à la phase de tri. Ce processus, euh, l'objectif c'est de faire la description scientifique des objets, évaluer leur état et définir les traitements qui seront nécessaires pour leur stabilisation. Dans le système, on va définir un certain nombre de filières de stabilisation et chacune de ces filières va suivre ce processus de stabilisation. Dans ce processus, on a deux niveaux de décision. Premièrement, au niveau de la mesure de stabilisation en elle-même, où on va vérifier que le but du traitement est atteint. Et deuxièmement, au niveau de l'état de l'objet, où on va vérifier que l'état de l'objet après l'application de chaque mesure de stabilisation, donc si l'objet est bien stabilisé, le processus s'arrête. Sinon, la conservatrice-restauratrice ou le conservateur-restaurateur peut décider de nouvelles mesures de stabilisation supplémentaires une fois que les objets sont stables, ils peuvent être réintégrés à la gestion courante des collections. Durant tous ces processus de suivi des objets, en fait, il y a la question du traitement des objets qui sont composés ou qui sont des lots qui font partie d'ensemble, en fait. C'est-à-dire que certains objets, ils peuvent être dissociés en plusieurs parties durant le sinistre, l'évacuation ou au moment des traitements. Un autre problème qu'il faut pouvoir régler, c'est de pouvoir rattacher un objet à un ensemble d'objets, par exemple. Alors pour ça, on a prévu des processus de composition et décomposition d'objets. On a une problématique connexe à cet aspect de décomposition, c'est la problématique du conditionnement et du transport. Pour ça, on a un processus qui va couvrir toute la partie qui concerne de mettre des objets dans des caisses de transport ou sur des palettes ou au stockage et euh, bien entendu de pouvoir consulter et d'exporter les listes de colisage qui décrivent le contenu détaillé d'une caisse euh, ou d'un contenant d'objets. Cette première phase a montré l'intérêt de disposer d'une application dédiée et de processus efficaces pour assurer le déplacement massif ou le sauvetage de collections menacées. Notre prochain objectif est de consolider les processus de gestion et de concrétiser l'application Diesos pour les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de la protection du patrimoine en Suisse. Pour ce faire, nous sommes en train de constituer un dossier de demande de fonds auprès d'Innosuisse. InnoSuisse est un organe de la Confédération qui soutient des partenariats entre partenaires de terrain comme des entreprises, des institutions ou des associations, et des hautes écoles. InnoSuisse vise à la création de valeurs économiques ou sociales grâce à l'application d'une innovation scientifique par des acteurs économiques ou publics. C'est un outil de financement qui crée un effet multiplicateur grâce à l'implication des partenaires dans le projet. C'est à ce titre que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Nous souhaiterions qu'en tant qu'institution membre du projet, vous vous engagez à participer par votre travail et à vous impliquer dans la co-construction d'un système innovant au service du patrimoine suisse. Au niveau du financement, le principe de base d'InnoSuisse est que les partenaires de recherche et de terrain contribuent à même hauteur à la réalisation du projet. Les partenaires de terrain fournissent donc des heures de travail pour la moitié du total du projet. Et le partenaire de recherche, c'est-à-dire la Haute École Arc, fournit un travail équivalent qui est financé à 90% par InnoSuisse. Dans la majorité des projets InnoSuisse, le 10% des heures de recherche restant est financé par le partenaire de terrain. Comme le projet Diesos n'est pas une entreprise à but lucratif, nous allons demander une exemption de cette contribution à InnoSuisse. Pour couvrir ces 10% restants, ainsi que les frais d'organisation des workshops et des exercices, nous allons demander une contribution financière directe au canton. Le projet Diesos c'est un projet qui va durer 2 ans, qui est prévu sur 24 mois, et durant lequel les institutions partenaires elles vont pouvoir s'impliquer dans la définition de la norme et des processus pour le traitement des collections en situation extraordinaire. Elles vont aussi bénéficier de la formation en fait, aux nouveaux dispositifs de sauvetage. Et elles pourront, en participant aux différents workshops et aux différentes activités qui seront utilisées aux différents tests, nous aider en influençant le développement en fait, de l'application et les choix qui seront faits par rapport à l'application de support du système DIESOS, tout ça pour un total de travail d'environ 120 heures par institution. D'un point de vue formel, votre institution s'engage vis-à-vis d'Inno Suisse à travers une lettre de soutien. Nous cherchons à recruter une trentaine d'institutions prêtes à rejoindre le projet pour que les résultats de notre travail représentent la variété en fait des institutions patrimoniales suisses. Alors le projet, il est vraiment euh, né d'une volonté de créer un outil très accessible euh, pour répondre à une situation euh, où la plupart du temps, il y a une perte de moyens importants par les institutions. Et c'est vraiment une, un outil d'aide, de soutien lors du processus. Et ça, c'est la philosophie qui, qui est très prégnante derrière ce projet pour, oui, en quelque sorte, accompagner sur cette question-là, parce qu'évidemment, un sauvetage, c'est bien plus large, mais cette question-là, qui est très crucia cruciale, souvent difficile à, à mettre en œuvre, euh, eh bien, c'est le cœur, finalement, de Diezos. Pour vous engager dans notre projet, nous vous remercions de nous fournir une lettre dans laquelle votre institution déclare vouloir consacrer ses 120 heures pour participer au projet Diezos.